Depuis tout petit, j'ai toujours aimé le vélo. Que ce soit dans mon quartier ou dans les montagnes, le vélo, ça a été un moyen d'expression pour moi. Depuis tout petit, j'ai grandi à Grenoble. C'est une ville qui se situe en France, dans les Alpes. Grenoble, c'est une ville qui est entourée à 360 montagnes des superbes montagnes qui sont enneigées l'hiver et qui servent de, de vrais terrains de jeu l'été. On a un super côté naturel justement pour mon sport avec les cailloux, les racines. Mais Grenoble, c'est aussi un super terrain de jeu dans la ville. Il y a plein de murs qui peuvent nous servir d'obstacles et c'est vraiment complémentaire le côté nature et le côté urbain. Ça m'a vraiment permis de progresser dans mon sport. J'ai commencé le VTT Trial à l'âge de 8 ans. Euh, C'est mon grand frère qui a commencé avant moi et je me souviens, après l'école, on avait souvent l'habitude d'aller dans le jardin. On s'était construit des, des petites zones avec des palettes, euh, les murets qu'il y avait dans le jardin. Et euh, on mettait la musique et, euh, et on s'entraînait bah, souvent jusqu'à la nuit. Ce que je voulais, c'était toujours progresser en fait. Un jour, je me souviens, on faisait une course avec mon grand frère. On essayait d'aller le plus vite possible et là, j'ai perdu le contrôle de mon vélo. J'ai glissé, j'ai heurté le sol. Après, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Je me souviens juste que mes parents sont venus me chercher, qu'on est allé directement à l'hôpital. Et là, le médecin m'a annoncé que j'avais fait un traumatisme crânien et que j'avais une fracture du tympan interne. J'avais l'oreille qui sifflait énormément. Et d'ailleurs, 20 ans après, j'ai toujours l'oreille qui siffle. Cette chute, je pense qu'elle m'a rendu plus fort. Je n'ai pas lâché. Je suis tout de suite remonté sur mon vélo. Ça m'a pas dégoûté du vélo. Au contraire, ça m'a donné encore plus de motivation. Et aujourd'hui, je passe des heures et des heures à faire du vélo. Le VTT Trial, c'est un sport qui est très compliqué, qui demande beaucoup de persévérance. Par exemple, à l'entraînement, on va rater 15 fois, 20 fois un obstacle avant de le réussir une fois. Il faut des heures et des heures d'entraînement, il faut connaître parfaitement son vélo, son corps, il faut s'entraîner énormément. Et c'est justement tous ces petits échecs qui font qu'au moment où tu arrives, tu es super content. Yes il y a une période qui a été assez compliquée dans ma jeunesse, c'est euh, les vacances d'été notamment. J'avais tous mes amis qui partaient euh, en vacances à la plage ou à la montagne. Et euh, moi, c'était une période où justement, euh, j'avais vraiment que le vélo dans la tête, je voulais tout le temps m'entraîner, je voulais tout le temps progresser. Le début des compétitions, ça a été assez compliqué pour moi, j'ai terminé ben, presque dernier de ma première compétition, donc ça a été un petit peu un coup dur, mais euh, j'ai su rebondir. Et, euh, et d'année en année, en fait, j'ai réussi à grappiller quelques places jusqu'à euh, l'âge de mes 12-13 ans où j'ai gagné ma première compétition euh, nationale. Après, j'étais vraiment euh, très content et ça m'a encore plus boosté à, à vraiment euh, percer dans ce sport. Et d'ailleurs, bah après, j'ai gagné mes premiers championnats d'Europe, mes premiers championnats du monde. Et euh, c'est là que j'ai su que vraiment, euh, ce sport, euh, c'est devenu une vraie passion et c'est même devenu maintenant mon métier. Quand je regarde toutes mes médailles et mes maillots de champion du monde, j'en suis très fier. Mais ce qui me rend encore plus fier aujourd'hui, euh, c'est de pouvoir partager ma passion auprès de tous, euh, que ce soit auprès de mes enfants maintenant, en leur apprenant le vélo, en partageant ma passion ouais. ou euh, à travers mes démonstrations partout dans le monde, où je peux montrer justement, m'exprimer et certainement, ça va inspirer euh, grand nombre de pouvoir euh, partager ces moments. Est-ce que je regrette quelque chose Non, pas du tout. Au final, si je devais recommencer, je recommencerais directement. Vraiment, croyez en vos rêves, allez jusqu'au bout de vos objectifs. J'espère qu'à travers ce témoignage, ça va en motiver plus d'un. Et vraiment, pour répondre à la question qu'est-ce que la grandeur pour moi bah, Au final, c'est tous ces moments de partage que j'ai pu avoir avec ma famille ou les gens que j'ai pu rencontrer sur les démonstrations ou les compétitions. Et bien sûr, tous ces échecs, qu'ils soient petits ou grands, et bien qui ont finalement rendu tous ces moments encore meilleurs.